J'espère que vous êtes tous magnifiquement présents aujourd'hui pour une vidéo bien idée personne parce que je n'ai pas bien aujourd'hui on est sur la meilleure savoir PvP faction de toute la planète entière on est sur KFaction faction v2.1 les amis et oui je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle version v2.1 donc c'est la vidéo aujourd'hui qui va vous annoncer toutes, toutes, toutes, toutes les nouveautés donc déjà je vais juste préciser quelques petites choses la vidéo va être divisée par trois parties des nouveautés donc les premiers on va parler des items qui ont été ajoutés ensuite on va parler de leur fonctionnalité ensuite on va parler des items PvP on on va parler ensuite de leurs fonctionnalités et on va parler de euh, le farm. Donc les farms, les, les retitons, etc. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Mais sinon, je voulais vous dire, juste avant que vous voyez cette vidéo-là, il y en a beaucoup qui vont se dire qu'il y a du plagiat ou quoi que ce soit. Je veux juste vous informer que Mosca euh, a rejoint notre équipe de développement il y a quelques temps, je pense. Euh, je ne sais pas exactement la date, c'est pour ça que je vous dis il y a quelques temps. Mais il nous a rejoint il y a quelques semaines et il va maintenant travailler avec nous sur le serveur pour vous développer des nouveautés du côté du client. Donc au niveau du launcher, etc. C'est lui qui va s'occuper peut-être de vous proposer un HDV dans un mur. Euh, des kites dans un menu. Bref, tout ce que vous voulez faire à propos du launcher va être fait à partir de lui. Donc, si vous avez des suggestions quoi que ce soit, vous allez sur notre compte Twitter, vous avez un lien, même dans la description, je vais essayer de le mettre, pour postuler des idées à Mosca. Lui, Mosca, il va lancer ses, ses email il reçoit toutes vos réponses, toutes vos demandes, etc. Exemple, euh, la plupart des items que vous allez voir euh, qui ont été reçus dans cette euh, version-là, c'est des items qui ont été proposés par les joueurs. Donc, euh, beaucoup de blocs de décorations ont été demandés, beaucoup de trucs ont été demandés et on a essayé de faire le plus possible de trucs euh, sympathique pour vous. Donc on va commencer directement maintenant avec le euh, la présentation des nouveaux blocs de décoration donc on a des blocs de béton maintenant donc béton orange et tous ces genres de trucs là, c'est des blocs là 1.12 Je sais pas pourquoi vous nous avez demandé ça les amis, mais y en a, genre, on a vu quelques demandes Genre je pense 5-6 personnes qui nous ont dit euh, de les rajouter On s'est dit ben ça fait pas trop de dégâts à l'économie Je veux dire c'est des blocs qui sont craftables assez facilement Même chose pour les jacko o lanternes et les blocs de slime Donc les blocs de slime ça peut vraiment être intéressant dans une base Quand vous voulez pas perdre de dégâts et aller plus rapidement euh, en bas ça peut, ça peut vraiment être un bon bloc le bloc de slime euh, Sinon après c'est pas mal tout niveau des blocs Ensuite, euh, comment ça se craft ces blocs là C'est très simple vous allez dans le wiki et vous, vous, vous allez pouvoir voir que ça se lave la plupart avec de la clé, du gravel et des, euh, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des blocs de, de décoration, quoi. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de, de particulier. Ensuite, ça c'est les nouveaux items. Il euh, y a aussi des nouveaux blocs. Donc il y a le bloc euh, de le buisson XP. Il y a aussi l'enclume en euh, volcanite. Il y a aussi le buisson en volcanite. Donc comment ça fonctionne Le buisson d'XP est un bloc qui est obtenable en, en votant. Obtenable aussi, euh... oups, j'ai fait de la merde. Ah, oh, c'est bon, il est là. Qui est obtenable aussi euh, dans la boîte, la nouvelle boîte. Putain, c'est pas ça ce que je veux faire, putain, je suis trop con, mec. Je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con. Il est aussi obtenable euh, dans la boîte en votant dans les temples KOTH et tout ce genre de tralala. Je vais vous expliquer de toute façon ce que vous allez pouvoir trouver tous ces nouveaux blocs euh, dans euh, les prochaines séquences. Donc, le les bloc XP, c'est quoi C'est un bloc qui est, comme j'ai dit, obtenable temple, KOTH, euh, vote. Et slash up bientôt. Pour le slash shop, on veut juste trouver un bon prix. Donc, ça va prendre quelques jours. Vu que la mise à jour est sortie vendredi soir à minuit chez vous, les Français. Donc, 18h pour les Québécois, on n'a pas eu le temps nécessairement de tout ajuster, etc. Donc, ça, c'est des options pour les avoir gratuitement. Sinon, vous pouvez payer et l'obtenir dans la Lucky Box. la nouvelle box qui s'appelle la boîte Kiké. Kikette. Donc, c'est juste une nouvelle clé qu'on a décidé de sortir pour la mise à jour-ci. Elle va être disponible pendant peut-être le reste de la semaine. Et ensuite, on va la fermer. Euh, cette boîte-là. Et les nouveaux items, vous allez être obtenables seulement dans le slash shop et les autres trucs, les autres boîtes. Donc, voilà. Le bloc à XP c'est simple, le gros, les gars Vous êtes pas cons, là c'est un buisson parce que vous cliquez droit dessus Vous récupérez des gemmes d'XP Voilà Je récupère des gemmes ça va repousser Comme vous avez vu il y en a qui ont repoussé pendant que j'ai parlé En gros oh, regarde celle-là elle a repoussé Donc euh, en gros c'est des buissons que vous avez dans votre base Quand vous êtes en game mode 0 Ensuite vous pouvez vous donner de l'XP. ça vous donne des petits peu d'XP Bon très peu d'XP vu que je suis niveau haut niveau Mais quand vous êtes bon niveau ça vous donne quand même pas mal d'XP Ça repousse assez rapidement Je crois que ça euh, une chance sur 20 que ça repousse euh, ça repousse une 1 un sur 20. Donc, pour les développeurs ou quoi, vous, vous allez sûrement comprendre. Là, en gros, vous avez, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes avant, avant que ça repousse. Pour euh, le buisson de volcanite, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un buisson que vous pouvez obtenir dans, votre, obtenir dans votre base. Mais le buisson, il y a une particularité. Il est extrêmement, mais extrêmement long avant qu'il pousse. Et vous devez rester dans le chunk. Donc, vous devez rester proche du euh, buisson de volcanite pour que le buisson de volcanite fonctionne. Il y a un, bien sûr, un cooldown. Je crois que c'est, le cooldown va être réduit vu qu'en ce moment, ça, c'est super, super long. mais vous, ça vous allez voir, quand vous allez avoir genre une quarantaine de buissons, euh, vous allez pouvoir vous faire du volcanite assez rapidement. Pourquoi on a décidé de rendre le volcanite aussi rapidement C'est que euh, la seule façon en ce moment que tout le monde ait accès au volcanite, c'était vraiment en payant dans les box. Et puis on s'est dit, ouais, c'est vraiment pas trop intéressant. C'est pas le type de serveur qu'on veut faire. Même s'il y a le volcan, on trouve qu'il n'y a pas assez de minerais au volcan. On, va, on en a rajouté des minerais. Donc il y, en a plus, euh, il y en a plus 6, mais je pense qu'il y en a 9 maintenant. Et on a décidé aussi de vous faire des buissons en volcanite. Donc bien entendu... C'est sûr que vous allez comprendre pourquoi le volcanite va être moins, va être de plus en plus important euh, un peu plus tard. Mais en gros, voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire niveau des nouveaux, euh, des nouveaux items. Ensuite. Je pas encore parlé de l'enclume en Je vais en parler maintenant et je vais parler des, des gemmes. Donc, euh, comment ça fonctionne les gemmes? Vous avez trois tiers de gemmes euh, qui est rare, comme je vous ai parlé avant. Et vous avez la tier euh, 4 qui est la euh, ultime, quoi, la légendaire, l'ultime. Bref, ce que vous voulez. Quand vous faites cuire dans un four normal n'importe quelle pièce... En énergite, ça va vous donner une gemme. Donc, en énergite, c'est tir 1. En niphiline, c'est tir 2. Vous avez compris. Niphiline, tir euh, 2. Comme... Putain, c'est trop lent, merde! <rire> c'est lent, mais euh, vous allez voir. Et ensuite, bon, vous avez compris le principe. Epidote, voilà. Et euh, la euh, volcanite va vous donner celle-ci, la, la légendaire. Donc, quand vous avez vos tirs, vous pouvez être en game mode 0. Vous cliquez droit dessus. Voilà, ça vous donne des effets. Donc, euh, ici, on a un effet. Oh, celle-là, elle est moins bonne vu que c'est la tire 1. Mais on a un effet de euh, speed 3. Mais on prend un peu plus de dégâts. Et on a un petit peu moins de résistance. Donc, c'est pas super, super bon. Moi, je mettrais pas ça sur mon armor. Par exemple, même chose pour ici. Pas super bon. On a une résistance de 5%. Mais on prend un peu plus de. Euh, on donne un peu plus. Non. Nos dégâts font moins mal, donc ça c'est pas top top Et celle-là, ouh, celle-là elle est super bonne Par exemple, vous voyez, celle-là est super bonne Et celle-là elle est aussi super bonne Donc qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on a deux gemmes qui sont un peu moins bonnes Donc soit on les revend, soit On, on les gaspille, on les jette dans les poubelles quoi Ou sinon, euh, je sais pas On va peut-être faire un, un générateur ou ce que vous allez pouvoir reset vos gemmes, je sais pas On va peut-être voir ça plus tard Vous avez ensuite votre armure, par exemple Moi je vais mettre sur mon casque et des bottes J'ai mon casque et mes bottes euh, je veux euh, Mettre mes speed, le speed sur mes bots. Parce que je trouve que c'est le ski mieux. Donc voilà, j'y mets. Euh, aussi les pourcentages c'est aléatoire. Hein? Ça peut aller jusqu'à 10% euh, pour le speed. Ainsi de suite. Donc là j'ai 5% de résistance de plus et 5% de speed de plus. Et on va mettre sur le casque 4%, -4 de plus. Donc ça va nous faire un total de à peu près 9% de résistance. Donc ça va être énorme. En combat, on va être quasiment imbattable. Vous voyez, j'ai mis l'armure et là il y a un genre de speed qui s'est activé. Regardez comment je vais un peu plus vite. Et j'ai pas encore de speed 2. Donc si je me mets speed 2, donc ça peut un peu peut-être embêter au niveau du PvP, mais c'est pour ça qu'on fait des tests avant de, avant de mettre tout ça, de mettre tout public ou quoi, je mets Speed 2, et là vous voyez, je vais quand même un petit peu plus vite que la Speed 2, mais rien de grave, avec un Arc Punch 2, je suis rattrapable, c'est pas un Speed 10, les amis. Par exemple, en parlant de Speed 10, il y a un item, un nouvel item qui va vous, vous être euh, plutôt intéressant si vous êtes un joueur euh, PVP, mais euh, voilà, ça c'est les nouvelles genre de mini-enchant que vous pouvez avoir sur vos casques, vos armures et tout, donc c'est plutôt intéressant. Comme je l'ai dit, ça vous prend l'enclume en volcanite. Comment crafter l'enclume en volcanite C'est un peu plus dur, difficile euh, que, euh, que l'enclume normal. On va aller juste vite ici. Volcanite. L'enclume, elle prend énormément de trucs. Voilà, comme vous voyez, ça c'est l'enclume. Elle, elle coûte euh, énormément cher. Mais, je vais vous dire secrètement, il y en a deux cachés ici. Donc, euh, voilà, si vous voulez utiliser sur du spawn, euh, et voilà. Sauf que ceci il faut savoir que ces blocs-là, sont indestructibles. Euh, les scènes en sont indestructibles. Donc, si vous voulez envie de les mettre dans votre base, vous allez trouver peut-être une, une défense de, de base avec ce ou quoi. C'est sûr que ça coûte un peu cher à crafter, mais il y en a deux dans le spawn. Et il y, y en a d'autres cachés dans le spawn, donc si jamais vous avez envie euh, de, de l'utiliser. Sinon, vous pouvez toujours en gagner dans, les, dans la boîte que je vous ai parlé, donc la slime boîte, qui est la boîte keke Donc, voilà, ici, vous pouvez toujours en gagner dedans, si je me trompe pas, voilà. Ensuite... On va parler des items qui est un peu plus pour le PVP et ce genre de trucs. Donc, euh, nous avons euh, rajouté la dynamite, les suçons. Donc, euh, voilà. Et euh, on a modifié la texture du point de classement. Je pense pas que ça vous intéresse euh, excessivement. Et euh, la clé quiquette que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, comment on va commencer par euh, on va commencer par les dynamites. Donc c'est quoi les dynamites, c'est très simple. Euh, J'espère que je ne vais pas faire exploser mon spawn. En gros, la dynamite, c'est comme sur tous les serveurs, la plupart des serveurs l'ont, beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé, ça tire une dynamite ou est-ce qu'à peu près vous l'avez demandé. Donc, où est-ce que, est que vous regardez. Si je regarde en l'air, elle va aller au-dessus de moi et vous voyez, elle va toucher le sol. Boum, elle va exploser et rendu au sol. Mais si je l'annonce par exemple sur un mur ou quoi, elle, peut rest elle reste collée. L'explosion se dure là et bien sûr, l'explosion est beaucoup plus grande, je pense que vous avez compris. Donc, ça, c'est quelque chose que vous nous avez demandé. Le craft est plutôt simple. C'est juste une ficelle et deux TNT. Euh, c Attends, je vais vous montrer vite fait. Comme ça, vous allez voir. Mais en gros, c'est une ficelle, deux TNT. Ça coûte quasiment rien à faire. Et c'est juste, ça l'aide juste un peu pour, le... pour euh, le PVP, etc. Enfin, pour le PVP, pour les pillages. On a passé ça. Ensuite, on a le bâton de heal. Donc, le bâton de heal, c'est un bâton de soin qui vous régénère euh, vainqueur. Donc, quand vous êtes dans le PvP et dans le mal, vainqueur, ça veut vous sauver la vie. Boum, je clique dessus, je suis régénéré. Il y a un petit cooldown. On devrait voir le cooldown ici normalement, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug. j'ai demandé que les cooldowns des sucettes et tout soient affichés ici. Donc, j'imagine qu'il y a un bug. Je vais demander à ce que ça soit corrigé le plus rapidement possible. Ensuite, on a euh, un truc plutôt intéressant aussi sur le serveur c'est le bâton de force. Donc, c'est un bâton de force 3. Donc, vous allez avoir force 3 pendant euh, 10 secondes. Donc, donc si par exemple vous êtes en 1v1 dans un je sais pas dans un trou et que les deux vous resteraient peu d'armure, vous faites le la sucette et puis boum boum boum boum boum boum, boum. Euh, premier qui va mourir euh, c'est le meilleur Ensuite on a la sucette de speed donc la speed euh, elle va vous donner speed 10 pendant quelques secondes donc juste j'ai un peu raté là, j'aurais pu vous dû vous, euh, vous, montrer autrement mais en gros quand vous, vous êtes en train de courir comme ça vous appuyez dessus, pfiou, vous avez un petit boost de speed 10 pendant, euh, je pense, 2 secondes, pas plus. Et donc, comme ça, si vous avez envie de prendre un avance sur vos coéquipiers, ça peut être utile. Par exemple, comme j'ai dit avant euh, dans mon live d'hier, c'est pas le truc le plus utile parce que, bon, vous avez un coulant déjà dessus et puis ça coûte quand même cher à crafter ces sucettes-là. Je vais vous montrer le craft juste après, mais je vais essayer juste de vous remonter, donc, juste attendre que le coulant termine. Je crois que c'est un coulant de genre 30 secondes. Mais sinon, pendant ce temps-là, on a les alambics en volcanite. Donc, les alambics en volcanite, c'est la seule façon d'avoir des potions stackables. Donc, euh, vous pouvez avoir des potions euh, triples, donc euh, des stacks de 3 potions avec le le verbe la Volcanite, au début de la version, il y avait un bug de duplication, celui-ci a été corrigé, et ensuite, on en a rajouté la clé, euh, la clé euh, Kékette, donc, euh, <rire> ne demandez-moi pas pourquoi il s'appelle comme ça, les autres membres du staff ont dit, pourquoi pas l'appeler comme ça, j'ai fait, bon, ben, let's go au niveau, comme ça, ça va être drôle, et puis, donc, on a décidé d'avoir une clé qui s'appelle Kékette, quand vous ouvrez la boîte Kékette, vous avez tous les nouveaux blocs, et euh, quelques anciens trucs, donc, par exemple, l'armure en on... L'armure en... Comment ça s'appelle Putain, j'ai oublié. On a eu des blocs nuls. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave, c'est déjà des nouveaux blocs. Donc, je vais vous montrer vite fait l'effet de speed. Regardez, vous avez vu. J'ai eu un petit boost de speed, là. Rapide, efficace et très intéressant pour le PvP. Je trouve que ça fait une petite touche spéciale. Bon, on va se remettre en game mode. On va maintenant euh, parler de... Euh quelques petits trucs que je voulais vous euh, vous dire, donc on recrée des nouveaux guides sur le serveur euh, on a beaucoup, beaucoup euh, de euh, de nouveautés qui s'en viennent avec Mosca comme je dis, Mosca c'est le développeur de Palladium il y en a beaucoup qui vont me dire, oui à vous avez copié sur Palladium, etc, Mosca a développé Palladium V2, V2 euh, V3 et V3.5 donc c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps sur Palladium il nous a apporté des idées on a dit, pourquoi pas, ça va faire plaisir aux joueurs on voyait que le serveur est en train un peu de mourir, parce que bon il y a Kryptonia, Noctalia il y a, a Mena il y, y a plein d'autres serveurs qui ont ouvert, donc on s'est dit On va proposer une grosse mise à jour avec des nouveautés. Si les joueurs ça leur plaît, ils viennent jouer. Si ça leur plaît pas, ils viennent pas jouer. Et puis au moins, les joueurs qui jouent sur le serveur maintenant, ça peut euh, leur faire plaisir. Et puis peut-être, ça va peut-être ramener quelques joueurs, tu vois. Et euh, on a décidé aussi de mettre en place un truc chaque semaine. Donc chaque semaine, nous allons avoir euh, une réunion avec les membres du staff, comme à tous les samedis, si vous ne savez pas déjà. Nous allons décider de prendre vos idées Comment ça va fonctionner, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo Il y a un lien euh, Google où vous remplissez un, for oh, un formulaire Google Et euh, Mosca reçoit tout ça Mosca va nous proposer vos, les, vos meilleures idées que vous avez eues durant la semaine Et on va y travailler pour la semaine d'après Donc il y aura une mise à jour, une, une bonne mise à jour je dirais à tous les une semaine euh, sur deux, donc à toutes les deux semaines. Donc, il y aura des fixes durant le... Aujourd'hui, on a eu une mise à jour. La semaine prochaine, il y aura encore des fixes, des, des petits ajouts, mais rien de gros. Et l'autre semaine d'après, on aura vraiment des nouveautés que vous nous avez proposées. Je vous donne un exemple. Si vous nous proposez d'obtenir un nouveau mob, peut-être un nouveau mob qui peut euh, voler autour du volcan. Si tu tues le mob, tu reçois un bâton de volcanite. Je sais pas, je vous donne des idées, là. C'est juste des idées que quelques-uns des membres du du serveur nous ont proposées. Par exemple, euh, vous, tu t'appelles Robert 3. Robert 3 propose cette idée-là. Si ton idée est choisie, bien entendu, tu vas être mentionné dans, dans, la, dans le changelog, mais tu auras aussi des récompenses. Donc, ça peut être intéressant, les amis. Ça prend deux petites minutes. De vous proposez des idées euh, pour le serveur, et puis vos idées peuvent se retrouver sur le serveur. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est important d'avoir un serveur proche de la communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous reprochent, surtout à moi, personnellement, de ne pas être souvent présent sur le serveur, les amis, parce qu'il faut, faut savoir que Minecraft, pour moi, c'est un jeu aussi. Hein. Vous, quand vous vous connectez sur euh, Kafaction, ou sur PvP ou sur n'importe quel autre serveur, vous êtes là pour jouer. Ben, nous aussi, moi aussi je suis là pour jouer Et puis je ne suis pas tout à 24h sur 24 sur le TeamSpeak En train de répondre à vos questions etc les gars Moi aussi j'ai goût de jouer et puis j'espère que Vraiment vous allez comprendre il y en a peut-être des moins matures Qui comprendront pas mais il faut que ceux qui sont plus matures Entre vous essayez d'expliquer à vos potes euh, Les moins matures que bon voilà quoi on a chacun des envies De jouer sur Minecraft et puis j'ai pas envie Toujours de H24 répondre à vos problèmes même si je prends Plaisir à le faire je prends plaisir à vous parler je, je le fais souvent sur le TeamSpeak si vous êtes là le soir Surtout parce que là bon la journée je vais pas vous mentir euh, Je suis en train de baiser mes seconds Mais ça c'est un détail ok les amis euh, donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez... Euh... Okay. Euh... Voilà. Ça, ça c'est réglé. Euh... Donc, euh, si vous avez euh, des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais demander à Mosca qui répond à vos questions dans les commentaires de cette vidéo-là. Je vous aime. C'était Icons. Ciao, ciao.